Que dessiner quand on s'ennuie Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog et dans cette vidéo je vais répondre à cette question avec de simples courbes, c'est-à-dire que nous allons nous lancer dans un dessin qui ne représente rien, ça va être un dessin abstrait euh, avec comme commencement Quelques lignes et puis au fur et à mesure on va les remplir avec des couleurs et pour cela on va utiliser les paint markers de chez action alors comme vous voyez moi je les ai classés par groupe de, de nuances et euh, je me base aussi sur euh, mes nuanciers pour voir quelles sont les couleurs qui euh, pourraient euh, euh, s'y mettre dans cette euh, dans cette réalisation alors pour commencer cette réalisation je vous propose de choisir une couleur dominante pour ma part ce sera le bleu ce qui veut dire que mes feutres seront en grande partie de ton bleuté et comme vous voyez euh, après ma sélection je vais prendre ce bleu qui est un peu légèrement clair et je vais dessiner quelques euh, quelques courbes alors euh, ces courbes vont faire référence euh, à des vagues ou alors à des cheveux ondulés en tout cas ça c'est à vous de, de voir comment vous allez représenter ça soit vous allez accentuer dans, dans la grandeur de la courbe ou alors vous allez allonger la courbe etc mais bon ça c'est à vous de voir ce que vous voulez vous voulez représenter ce n'est pas un travail figuratif mais vous pouvez partir d'un sujet euh, figuratif pour, pour arriver à quelque chose d'abstrait Pour donner plus de poids à la composition, nous allons répartir nos valeurs en partant du haut vers le bas, soit des tons clairs ou tons plus foncés, et cela progressivement. Alors Pour ce qui est de la manière de colorier, le fait d'avoir de, de colorier dans tous les sens est volontaire, donc je l'ai fait exprès. Cela va m'aider à suggérer l'effet velours, l'effet que je recherche, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous recherchons, c'est ce de donner l'impression d'une planche de tissu en patchwork style velours, c'est-à-dire matière velours. Nous y ajouterons, si vous voulez, d'autres fantaisies pour accentuer l'effet de la matière et l'impression du cousu un peu plus tard. Bien que nous savons que le patchwork est réalisé par de petits carrés, ici nous allons contourner la norme en la convertissant en, cou en courbe. Thank you. Alors, pour donner plus de profondeur à notre projet et pour plus de cachet et d'authenticité, je vous propose de le finaliser en y ajoutant d'autres outils comme des crèmes de couleur, du Posca, des styles gel. Tout est bon pour renforcer la beauté de cette œuvre et pour lui donner un style plus sophistiqué pour le plaisir des yeux. Alors malheureusement la partie euh, dans laquelle j'utilise le style gel euh, n'a pas été euh, filmée malheureusement ma caméra s'est arrêtée subitement je m'en suis même pas rendu, rendu compte donc je m'en excuse c'est pour vous dire que là où vous voyez euh, les traits euh, un peu plus foncés ça a été ajouté avec du style gel alors j'ai utilisé euh, du style gel ordinaire mais aussi du style gel pailleté euh, là où vous voyez euh, des, euh, les petites courbes comme ça, euh, dorées, ça a été ajouté avec du stylo gel doré, pailleté. Euh, maintenant, je vais ajouter euh, quelques, c'est-à-dire je vais un petit peu colorier avec les crayons de couleur euh, Giotto, euh, qui sont vraiment tendres, euh, très très chouettes. Donc je vais un petit peu accentuer certains endroits pour essayer de suggérer un léger bas-relief et pour accentuer ce côté euh, cousu. Thank you. Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère qu'elle vous a plu et que surtout qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a donné envie de la reproduire. N'oubliez surtout pas, euh, si c'est le cas de d'aimer cette vidéo, de me mettre un gros pouce j'aime, un pouce haut et pourquoi pas de la partager, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et je vous en remercie vivement d'avance et de tout mon cœur. Dites-moi en commentaire si ce style de réalisation vous plaît et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres de ce genre pour mes prochains tutos. Donnez-moi vos retours, votre avis, vos suggestions ou juste votre participation à cette chaîne et à mon blog en me laissant vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, ça me permet aussi de faire connaître mon blog et ma chaîne YouTube, au plus il y a de la participation, au plus... Youtube mettra en avant mes, mes vidéos et ça va aussi faire profiter d'autres personnes pour découvrir ma chaîne, etc. Si vous aimez le coloriage, je vous invite à rejoindre ma formation Colorier comme un pro dans laquelle je vous enseigne toutes les techniques de pro assez poussées et dans le détail, c'est-à-dire pas à pas. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter, et si vous aimez ce que je fais, je vous invite de nouveau à lire mon blog et surtout à télécharger mon kit de dessin ou de coloriage dans lesquels vous allez trouver une heure de formation ainsi que deux e-books concernant le matériel approprié pour faire vos débuts dans la matière. Sur ce, voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et je vous remercie de nouveau d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt